En 2011, avec Jean-Paul Arguedo, on veut transformer la société pour accompagner cette croissance. Et donc on cherche des pistes d'évolution possible pour la société. Et donc le statut de scope, ça coche toutes les cases de la philosophie open source. Et le 5 décembre 2011, on transforme la société en coopérative et les premiers salariés deviennent associés de la société.